Si t'as un coup de mou en ce moment sur WoW, c'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est logique que t'as un coup de mou et on va discuter du jeu à l'état actuel. On va voir si tu fais du PVE ou du PVP, où est-ce qu'on est le jeu à l'heure actuelle et quels sont les trucs qui peuvent être frustrants et pas trop donner la patate de jouer à WoW en ce moment. C'est parti Déjà, commençons dans un sens large. On est actuellement sur 9.0.5, qui est un patch correctif de fin de palier. Bon bah du coup on peut jouer, avoir des petites modifs, potentiellement ta classe a été nerfée, EP ou un... ou t'as un nouveau gameplay testé et ça t'a hypé pendant une à deux semaines, ou même ça te hype encore un petit peu pendant deux à trois semaines, tu te dis je peux enfin jouer BM et c'est plutôt chouette. Mais tout le monde n'a pas cette chance et potentiellement ta classe n'a pas eu de modification, soit t'es un Shadow Priest, t'as eu une nouvelle légendaire, euh, soit bah t'es un moine et euh, tout ce que t'as C'est la même optique mais en étant un petit peu plus faible qu'avant Et du coup c'est pas très motivant bon, Et même sans ça grosso modo il a pas eu énormément de modifications au niveau du jeu Le palier on l'a déjà vu Et dans la plupart des cas Si t'as pas mal joué au jeu Soit t'as fini le normal soit t'as fini le HM Il reste potentiellement des boss sur raid mythique s'il t'en reste, donc souvent c'est quand même le cas mais bon, raid mythique, il faut trouver une guilde il faut avoir 20 joueurs, etc, etc et c'est pas un truc que tu peux faire facilement en pick-up et quand essaies de le faire en pick-up, c'est juste la misère si tu vas dans recherche de groupe et que tu te dis ouais, depuis que linter est ouvert je vais faire le raid en mythique, ça va être génial donc tu vas dessus, tu fais raid mythique et tu te fais mmh. alors, BOE farm BOE farm, BOE farm ah, fresh mythique, 1, 2, 3 boss tu vas tenter Potentiellement, tu vas, tu vas peut-être réussir à perdre un boss ou deux, mais tu, tu, tu iras très difficilement là de 2 à 3 sur 10, à moins de trouver une communauté de boost ou avec un streamer qui organise un 6 sur 10, mais pareil, généralement, ça demande d'être sub, etc., et c'est même pas dit qu'il y arrive. Outre ça, ça va être difficile de progresser à ce niveau-là. Au niveau du raid, à l'heure actuelle, potentiellement, voilà, si t'as pas déjà une grosse guilde et que t'en progresse encore à l'heure actuelle, bah, c'est une partie qu'il n'y a pas. Bon, il nous reste quoi, du coup Il nous reste... Le, le, et il nous reste le mythique okay, bah le, le mythique c'est bien Sauf que y a un, le système de d'affixe A ses avantages et ses défauts Mais ça veut dire qu'il y a des semaines ça n'a aucun intérêt De jouer en mythique plus Tu n'as aucun avantage à jouer et tryharder Sur une semaine qui est compliquée En l'occurrence par exemple là où je tourne la vidéo On est sur du tyrannique, inspirant, nécrotique euh, Et fixe de la saison évidemment orgueilleux Mais en gros on a du tyrannique Nécrotique, inspirant c'est-à-dire que ça va être la merde pour les tanks. Grosso modo t'auras beaucoup beaucoup moins de tanks qui vont jouer. Les clés faites seront plus basses. Bref, personne n'a envie de jouer en mythique cette semaine. Donc si t'as pas le raid et t'as pas le mythique, il te reste quoi Il te reste potentiellement euh, faire un reroll. On va y revenir juste après, mais les rerolls, c'est la merde sur Shadowlands. Si t'es un joueur de PvP, si t'es un joueur de PVP, tu peux le voir. Tiens d'ailleurs on va aller chercher un petit site, des petits graphes, je vais te montrer ça, tu verras à quel point là le nombre de joueurs a drastiquement chuté ça nous amène à ce site là, Dunamate qui est un tracker, en gros, de, de stats sur World of Warcraft, en l'occurrence sur le PVP là tu peux voir, c'est le nombre de parties qui sont lancées suivant les différents brackets en 2v2 3v3 ou RBG ça, c'était euh, le 2, 2 février, donc ça c'était pendant les, les... là où il y avait quand même beaucoup de monde, donc février, janvier sur Shadowlands, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs tu pouvais voir, on pouvait monter jusqu'à 37 000 parties lancées dans la journée de 3v3 sur WoW alors déjà, ça paraît pas énorme, c'est déjà pas mal, mine de rien, pour de l'arène. Et là, tu peux voir, à l'heure actuelle, plus ça vient, plus ça chute. Alors déjà, je te parle même pas des parties de RBG. On est sur des trucs genre 7500 parties lancées en 2v2, 7500 parties lancées en 3v3, et 2800 parties lancées en RBG. Bref, ça ne fait que chuter, et... Bon, il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale c'est que, un, t'as déjà potentiellement fait le tour avec ton mate. Donc, euh, bon, bah, soit t'es hardstuck, parce qu'à un moment t'as plus de mate, ou euh, bah, t'en as marre, ou alors la euh, les compos sont vraiment galères et ça te fait plus plaisir. L'état de l'arène, ça, ça, c'est bon, ça y a eu raison de toi, le fait que tout one shot tout le temps, ça t'a gavé, t'en as marre de perdre un match sur un critique d'une track, d'un DH, t'en as marre de perdre un match sur deux critiques de Star surge d'un Boomy, sur un critique de Templar euh, pendant les ailes du Paladin, sur. Alors tu vois l'idée, il y a quasiment tout qui one shot dans le jeu à l'heure actuelle, d'une façon ou d'une autre, ça peut être un rogue qui a réussi à mettre 3-4 stacks on est en étant sub, ou un rogue assassiné également qui a réussi à te filer un, un crit sur leur bonhomme, absolument toutes les classes, même une boisson en chaîne qui critique du chamélio, absolument toutes les classes ont un truc, presque toutes les classes ont un truc pour one shot à l'heure actuelle. Bon déjà ça peut être un petit peu relou. Ensuite si tu dis bon c'est pas grave je vais prendre euh, mon XP je vais refaire un personnage prêt et je vais m'éclater sur un nouveau gameplay avec mes potes. Donc tu dis tiens viens viens on monte une RNP on monte une Warpal peu importe tu vas monter tu vas le dire avec ton pote tiens si on va monter un nouveau truc et là t'arrives et en fait il y a plus de PvP scaling sur moi. ce qui veut dire que l'écart d'e-level il est réel c'est à dire que si tu as quelqu'un qui a 220 d'e-level et que toi t'es à 190 d'e-level tu vas te faire démonter, tu ne pourras rien faire et donc tu vas galérer, galérer, galérer à remonter ton personnage en e-level parce que tu ne pourras rien faire tu vas juste subir, tu vas passer des heures et des heures à subir avant de commencer à prendre un petit peu de plaisir, et quand tu vas vouloir commencer à prendre un peu de plaisir, tu vas également devoir te retaper les Torghast à faire chaque semaine etc, mais ça on va y revenir sur la partie rural qui est, qui est valable pour PVE comme PVP qui fait que si t'as envie d'avoir un bol d frais, parce qu'à l'heure actuelle tu es sur 9.0.5 qui es à 2 ou à 3 mois de la prochaine extension ce que tu as de mieux à faire limite c'est de faire du frais en faisant un reroll mais un reroll c'est la merde donc imaginons tu dis je vais faire un reroll sur O <coughs> bon qu'est ce qui va se passer c'est qu'il y a plusieurs trucs à récupérer déjà tu vas devoir récupérer l'e-level l'e-level tu vas devoir remonter jusqu'à 200 environ dans un premier temps donc faire, tu fais 50 à 60 ça se fait assez bien en 5-6 heures de temps t'attends 60 Tink 60, t'as 140 e-levels, tu vas devoir arriver à 200 e-levels, pour arriver à 200 e-levels, tu vas devoir te taper tous les MM0, déjà, Bon, réussir à créer des groupes, monter des groupes, rejoindre des groupes de MM0, honnêtement ça va se faire, t'arriveras environ à 200 e-levels en 10 à 12 heures de temps, parce que du coup tu vas fermer les MM0, t'arriveras à faire des petits mythiques un petit peu bas, t'arriveras à choper du stuff au niveau de ta congrégation, donc avec les pouvoirs d'animal etc tu vas pouvoir monter ça, Ensuite, tu vas devoir te retaper toute la campagne de congrégation, même si tu l'as déjà fait, tu vas devoir te retaper la campagne des fées, celle des Vansir, celle des Necrolord ou celle des Kylian, et crois-moi, il n'y a pas un bon choix, elles sont toutes ultra chiantes à faire, donc tu vas devoir te retaper tout ce temps-là que tu as déjà fait potentiellement sur ton main et qui te fait absolument pas plaisir, et tu te dis, je vais passer 4 heures à faire des trucs qui me gavent. Limite autant passer 4 heures à aller faire le ménage chez soi, à aller tomber la pelouse, à aller s'occuper de la haie, j'en sais rien. Mais honnêtement, faire 4 heures, à faire un truc qui te fait pas plaisir sur un jeu où tu es là pour prendre du plaisir, déjà, c'est chiant. Oui, tu ne peux pas skipper la campagne, donc ça donne vraiment pas envie. Mais si tu as quand même envie de faire ton rôle tu as quand même envie de faire la campagne et tu quand même envie de le monter, tu vas prendre, donc, grosso modo, un package de 10 à 16 heures pour remonter 200 levels et remonter un petit peu ta campagne. Une fois que t'as fait ça, tu peux refaire le NM, le Red NM, le Red HM. Bon, si t'as le EOFE, etc., etc., etc., et que t'as l'e-level et que t'es des terres, tu devrais réussir au bout d'un moment à réussir à trouver des groupes HM et normaux. Il y en a encore pas mal. Si tu t'apprêtes normal, normalement, ça va être, tu vas avoir que des trucs où ça va mettre Alt, alt, alt et tu vas normalement réussir à trouver un groupe de raid Réussir à tester un peu, mais ça reste du pick-up. Donc, bah, tu vas faire deux boss, il va y avoir 8 livres, tu vas leur attendre, tu vas refaire deux boss, il va y avoir 8 livres, le groupe va disporter, tu vas devoir retrouver un autre groupe. Ça peut honnêtement te demander une semaine complète, rien que de réussir à refaire le raid en normal et en héroïque, et réussir à caler quelques mythiques plus, ou de toute façon tu ne vas pas être pris parce que tu n'auras pas l'e-level par rapport à d'autres gens. Donc euh, bon Déjà, en cité si solo, c'est ultra relou, si tu arrives à te faire booster avec de l'or ou parce que tu as des potes qui jouent au jeu, à la rigueur tu peux aller un peu plus vite et monter à 210 d'e-level. Ça c'est dans le cas où tu fais du PBO. Mais il faut quand même que tu te refasses les Torgasts? Hein, c'est quand même important si tu veux des légendaires. Donc tu vas prendre une bonne heure par semaine pour aller refaire tes Et également, bah, normalement, il faut également refaire l'antre. Hein, parce que l'antre, c'est quand même ça qui te permet d'avoir des sockets. Les sockets, c'est environ 3 à 3% de stats euh, en plus gratos une fois que tu es en HL. Et clairement, ça fait la différence. Avoir 3% par exemple là de hâte sur mon guerrier en plus, c'est facilement 100 DPS en plus rien que sur ça. C'est trop fort Donc bah, il va falloir que tu remontes ta réputation auprès de Vénari et que tu ailles faire l'antre chaque jour. Sachant qu'il n'y a pas de système de catch-up à ce niveau-là, c'est-à-dire que du coup tu vas devoir attendre et faire ça chaque semaine ton temps et tu vas devoir faire chaque jour ton entre avec ton œil du géolier qui est bloqué à 5 sur 5 après 15 minutes de jeu environ. Tu n'as pas de système pour rattraper ça, donc tu sais déjà que tu vas mettre 2 mois à le rattraper, mais en plus de ça, tu n'iras pas plus vite à le rattraper que sur ton mail. Mais bref, t'es motivé. I idéalement, t'es motivé. Ok, t'es motivé. Je te dis, putain, mon reroll et tout. Je vais vraiment m'éclater. Ça va être sympa. Donc, tu fais tout ça. Tu te dis, en plus, bon, une fois que t'es 210, il te reste plus grand chose. Il te reste que les MM en 15 plus. Et encore, bah, as cette drop du 210, il te reste le HM, mais le HM c'est la drop du 213, sauf sur les deux derniers boss, tu vas galérer à faire de 210 à 220, il va falloir que tu réussisses à rejoindre un groupe mythique, mais alors là, même en étant déjà 220 level pour rappel, ça va vraiment être la galère, et du coup tu vas vraiment mettre du temps, tu as le système maintenant de points de vaillance avec les donjons, mais qu'est-ce que c'est long d'obtenir les points de vaillance Donc tes points de vaillance, tu vas pouvoir en obtenir, certes, ça va te demander de spam énormément les donjons, et rien que pour monter de un cran, par exemple, une arme de main, c'est 1000 de points de vaillance. On va aller vite au vendeur, tu verras à quel point c'est que de l'amour les points de vaillance. Donc là, on est au mec qui permet de d'upgrade le staff PvP, le staff Pvu whatever. Tu te dis, tiens, je vais monter mon épée, Ah, il y a de la hâte en first, ok, c'est une bonne épée, le donjon, de toute façon, il n'y a pas hâte maîtrise, c'est de bonne stat pour mon guerrier 1000 points de vaillance, juste pour la passer de 210 à 213 Les points de vaillance t'en gagnes 130 par donjon C'est ridicule, tu gagnes rien, tu fais des clés hautes, tu gagnes pas plus de points de vaillance Et en plus de ça, t'as quand même un cap total qui te limite là-dedans Donc tu vas devoir spammer les donjons comme une brute Et ce personnage là, il a 3200 points de vaillance euh, j'ai fait toutes mes 15 plus etc etc dessus hein. donc j'ai passé quand même un petit paquet de temps à m'éclater à, à le jouer en donjon pour autant j'ai pas de points de vaillance, c'est trop long et bah du coup si je décide de monter un truc t'en monte pas deux hein. clairement euh, t'es en mode euh, bon alors je vais monter l'arme mais je ne montrerai rien d'autre donc pour rattraper le stuff déjà c'est grave long pour rattraper l'opti au niveau de ton stuff c'est super long et pour ensuite trouver des groupes c'est la misère donc là, voilà, on en est dans les stades de jeu où si tu veux faire un rôle, honnêtement, il euh, faut vraiment t'accrocher et être ultra déter. Et ça, c'est pour, pour le PVP. Pour le PVP, comme dit, du coup, tu vas devoir te retaper des matchs, des matchs et des matchs. Mais honnêtement, monter à 1800 de côte, je l'ai fait aussi également sur ce perso. Je, je suis pas le meilleur, clairement, en PVP, mais je connais énormément les classes, etc. etc., etc. et je fais en sorte quand même de travailler un maximum. Pour monter à 1800 de côte... Ça m'a pris 370 matchs avec quelqu'un qui avait le même e-level que moi, donc qui était aussi Undergear. Euh, donc euh, quand tu es à 205 d'e-level, tu tag un K9 de MMR, un K8 de MMR. Ah, bah, les mecs sont 225, 227, 228 d'e-level et potentiellement bah, ça va jouer la même chose que toi. Donc ça va jouer du euh, War Rashpad, ça va jouer des grosses compos comme ça. Et il va falloir s'accrocher parce que soit tu vas te prendre des games où tu vas perdre sur des one-shots, soit tu vas juste te faire outkir et ça va être insupportable. Donc il faut s'accrocher, il faut enchaîner, enchaîner, enchaîner, enchaîner les parties pour réussir à toucher un K8 qui seulement est le seul vrai palier où tu vas commencer à pouvoir choper du 220 level et réussir à te stuffer. Mais honnêtement, quand tu pars maintenant, vu que tu as plus le système de PvP scaling, pour remonter un perso et atteindre un K8 de côte, déjà, il faut que tu aies un bon mate et il faut que toi-même tu sois sacrément vénère et que tu joues une composition qui marche bien en plus, parce que quand t'es en undergear, bah, il faut s'accrocher, mine de rien en plus les joueurs hein, K8 sont déjà loin d'être mauvais, ils connaissent quand même bien leur classe etc etc, et la plupart du temps tu vas tomber quand même sur des mecs qui sont très sérieux et qui vont quand même te mettre des sales patates, des sales dégâts et tu vas galérer à jouer les matchups. Ça, c'est si t'as envie de faire un reroll en PVP à l'heure actuelle, vu que tout le monde est déjà gear et que tu arrives un petit peu plus tard dans l'extension. Grosso modo, le fait de reprendre un personnage qui n'a pas déjà la même avancée, ça va vraiment être la galère en plus de tout ce que tu dois récupérer sur le côté. Du coup, au final, il nous reste quoi Avant, on d'attendre 9.1. Bah, je crois que c'est accepter ça. Et soit tu arrives à trouver, si tu fais du PVP, une guilde, qui va euh, refaire du, du, du clean, donc tu vas sur World Progress, tu rejoins ma guild sinon, tu vas sur World Progress et tu te dis, allez, je vais chercher une guild, je vais finir ce, ce palier, j'ai pas réussi à finir le raid en mythique, je vais chercher une guild euh, 5 sur 10, 4 sur 10, 3 sur 10, j'en sais rien, suivant ce que tu as déjà fait et tu vas réussir à peut-être trouver pendant 3, 4 soirs par semaine, tu vas pouvoir progresser et t'amuser à découvrir des nouveaux boss que tu n'as pas déjà fait. Si c'est pas le cas, du coup il te reste option au rôle Ou si tu veux faire du PVP, il faut que tu trouves des mates Mais alors trouver des mates en arène, c'est pareil Bonjour, il faut se lever tôt le matin C'est horrible le système de LFG sur ce jeu à l'heure actuelle Et c'est vraiment dommage Donc si tu veux trouver de l'arène, t'as évidemment ce système de LFG où tu vas faire de l'arène et tu vas chercher des gens avec toi Mais au bout d'un match ou deux, ça va live Tu vas te faire refuser, refuser, refuser, refuser Et il faut trouver des mecs qui en plus ont la même motivation que toi La même déterre et en plus joue bien et en plus souvent ça va être du novoc et même quand t'as le voc tu vas pas forcément avoir les mêmes attentes la même façon de jouer bref ça demande du temps en fait de trouver quelqu'un qui a les mêmes aspirations que toi et en plus monter son skill en pvp c'est quand même pas évident ça te demande des connaissances très spécifiques sur les classes, sur les matchups, sur les dr sur les contrôles sur comment tu vas gérer ça et c'est des connaissances qui sont très dures à acquérir parce que rien que sur YouTube, t'as pas énormément de contenu là-dessus. Faut regarder des gens en stream, mais quand tu regardes des gens en stream, tu captes pas exactement pourquoi ils font telle décision et ça t'aide pas vraiment. Et en plus, un match qui se joue à 3-4 côtes, ça se joue pas comme un match à 1 8 de côte. <rire> Alors. Don't get me wrong, hein. moi j'adore le jeu, hein. je suis un gros passionné du jeu, j'adore, j'adore, j'adore, je me renseigne énormément, je passe des heures, chaque jour je passe environ 6 à 8 heures à me renseigner sur le jeu, à regarder des streams, à mater des vidéos, à me renseigner sur les trucs, pour être le plus pertinent possible et parce que je kiffe. Mais faut avouer qu'à l'heure actuelle, si tu joues là maintenant, c'est normal que tu es déjà un petit peu drop, les nombres de joueurs sur WoW ça fait que de baisser, donc ça va attendre évidemment 9.1 pour remonter, mais à l'heure actuelle c'est dans un état un petit peu galère. Et je pense entre autres qu'il y a deux raisons principales à ça. Le système de reroll, ils l'ont un petit peu laissé de tomber, ils ont fait un truc qui était sympa avec le fil du destin où euh, tu pouvais faire autrement pour level up ton personnage, tu pouvais skip euh, les 20-30 premières minutes de ta congrégation et dire je connais déjà, amène moi au lien d'âme, mais va savoir pourquoi, c'est le seul truc qui a été mis en place. Tout le reste, tu vas devoir quand même te retaper tout le renom, toute la campagne, toutes les stigies, tous les pouvoirs d'anima et t'as rien pour rattraper ça et ça c'est juste horrible. Et l'autre raison pour moi c'est que le système de LFG est vraiment naze et WoW oh, est un jeu qui s'expérimente à plusieurs, c'est un jeu social et si t'arrives pas à trouver des gens avec lesquels connecter et avec lesquels t'amuser, le jeu perd complètement son intérêt. Donc j'espère vraiment qu'il aura des améliorations dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, sur le système de LFG et sur le système de reroll pour faire en sorte que le jeu soit beaucoup plus frais et beaucoup plus agréable sur une période beaucoup plus longue. Je te laisse me dire en tout cas si c'est un point de vue qui est, que tu ressens, que tu partages et qu'est-ce qui, toi en tout cas, fait en sorte que tu aies un petit coup de mou sur le jeu en ce moment. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se revoit très vite. Et d'ailleurs il va y avoir plein de guides qui vont revenir, donc t'inquiète pas, il y, plein de, il y a plein de petits guides qui sont, qui sont dans les blocs où tu pourras avoir un petit peu des classes et te pé dessus. Ciao